Pour cette vidéo de présentation des libellés pour les clients Mappo tempo Un libellé dans Mappo Tempo vous permet d'identifier des clients en particulier afin de créer des plannings avec des clients uniquement. Ils permettent de visualiser ces clients particuliers plus distinctement avec une icône et ou une couleur sur la carte. Dans le menu Clients, l'intitulé Libellé vous permet de créer un libellé. Cliquez sur le bouton Nouveau libellé. Vous pouvez lui attribuer une couleur spécifique et ou une icône. Cliquez sur Créer libellé. Vous pouvez attribuer ce libellé à un ou plusieurs clients en affichant la liste de vos clients. Lorsque vous cliquez sur la case Libellé, les libellés apparaissent. Vous pouvez en attribuer un ou plusieurs. Vous pouvez intégrer un libellé à un client depuis l'icône de modification de client dans la page Planning ou dans la fenêtre pop-up depuis la carte. Au clic sur l'icône, vous arrivez à la fiche client. Si vous cliquez dans la case Libellé, les libellés créés s'affichent. Vous pouvez attribuer un ou plusieurs libellés. Sauvegardez en cliquant sur Enregistrer client. À la création d'un planning, vous pouvez préciser un libellé que vous avez créé. En cliquant sur Libellé, les libellés apparaissent. Vous choisissez celui qui convient. Merci pour votre écoute.